Je m'appelle Didier Loufrani, je suis militant du mouvement des AMAP. Voilà. Euh, dans le Tarn, donc, on avait. Euh... Euh, on avait euh, euh, un, un producteur de, de, de pommes, un producteur de pommes qui a alimenté trois amas, qui a décidé d'arrêter et euh, la SAFER euh, a préempté son terrain euh, pour installer un maïsiculteur qui allait cultiver, arracher les arbres et cultiver en conventionnel. Donc c'est quelque chose qu'on n'a pas accepté et on s'est battu pour conserver les terres, ces terres-là en bio. Et comment vous avez construit le, le, le, le, le... Alors on a construit donc à, à, à l'origine euh, à, à c'était les gens du mouvement des AMAP locales euh, qui ont dit non ça c'est pas possible, on veut garder ces, ces terres en bio. On, on est allé voir la, la SAFER pour dire qu'on allait faire euh, ce que pouvait faire une, une, une société civile, quoi. Euh, donc euh, les médias, euh, la, les radios, la presse, euh, faire des pétitions aller sur les marchés faire intervenir les députés les sénateurs etc pour lutter contre ce projet de rachat des terres par la SAFER et de revente en fait un, un, un producteur de, de maïs conventionnel qui allait tout polluer et on a obtenu satisfaction par, par, morceaux. par morceaux donc la partie plantée a été revendue à, à l'arboriculteur qui s'était qui s'était présenté qui était l'arboriculteur bio aussi qui livrait en AMAP, puis ensuite la, la, la zone intermédiaire et il restait trois hectares de terre euh, que, que, que la SAFER voulait absolument revendre au maïsiculteur qui s'est désisté. Alors on a dit ben puisqu'il s'est désisté, euh, on va racheter en collectif. Voilà. Ça a été ça a été cette action-là. Donc je, je parle de ça. C'est fin 2013 début 2014, et pour racheter en collectif, on est allé voir Terre de Liens, miti pyrénées qui nous a dit, oui, c'est tout à fait dans les, dans les, dans les possibilités de Terre de Liens, mais je peux pas le faire parce qu'il y a qu'un seul salarié et avec tous les projets qu'on a. Donc, je vous propose de, de le faire vous-même, et nous, on vous aide. Et nous, on vous encadre, on vous aide parce qu'effectivement, un réseau des AMAP, son statut n'est pas d'acheter de, des terres pour installer des paysans bio. Voilà. Donc, euh, on a dit OK. Euh, et on a fait ça. On a, on a, on a fait une, une association loi 1901, qu'on appelle Terre de Rivière, que cette association, en fait, est une, euh, est une association foncière citoyenne destinée à acheter des terres pour installer des paysans euh, travaillant en agriculture biologique. Et euh, et donc on a, on a obtenu un, un appui très fort de, déjà de la fondation Terre de Liens qui nous a dit qu'ils pouvaient faire eux-mêmes la collecte d'argent. Parce qu'en fait l'idée était quand même de récolter des dons pour acheter. On avait besoin de 25 000 euros pour acheter, pour, pour acheter ces 3 hectares de terre. Et ils nous ont dit, ben on va faire la collecte au niveau du au niveau du site de, de national de Terre de Liens et ensuite on, on, on fera une subvention à une à, à votre association pour, pour, pour que vous puissiez en fait dépenser euh, dépenser cet argent euh, euh, sous, sous, sous sous le contrôle de, de, de Terre de Liens. Donc évidemment on était très content parce que en fait la, la fondation est reconnue d'utilité publique. Ça veut dire que les les qui sont faits à la fondation sont défiscalisés à 66%. Voilà. Donc, euh, et, et finalement, ça a très bien marché puisque des 25 000 euros dont on avait besoin, on a récolté 56 000 euros okay, Je crois qu'il y en a assez, là. Hein. Euh, une question, c'est les affaires, par exemple. Oui. Comment vous avez mis les pressions politiques sur les affaires Parce qu'eux, ils, ils ont une agriculture conventionnelle ici et vous êtes là vous avez convaincu la certaine Alors, voilà, on, on, on la... s'est aidé euh, on est allé voir la communauté de communes. Les élus, si tu veux. Les élus avaient déjà installé un espace test agricole, ça veut dire en fait une zone qu'ils avaient achetée, ils ont investi 400 000 euros pour, pour, pour, pour, pour former à, à ce métier de, de, de, de, de maraîcher bio euh, 5 sur 5 parcelles de 1 hectare. Et c'est eux qui avaient, qui avaient financé euh, l'achat des serres, le tracteur, le bâtiment, etc. Donc on est allé les voir en disant, vous nous aidez sur ce projet parce que ces trois hectares ils peuvent peut-être servir à un de vos, de, de vos stagiaires hein et ils ont dit ça c'est un projet citoyen qu'on soutient donc ils ont convoqué la SAFER la safer n'a pas d'argent propre, donc elle a fait un emprunt au Crédit Agricole et elle revend plus cher. C'est comme ça en fait qu'elle vit, quoi. Et elle dit ben, :« Ce que peut faire la communauté de communes, c'est payer les frais financiers de votre emprunt. » Donc, mais contre ça, vous gelez les terres, vous ne les vendez pas le temps que le, le projet citoyen se, euh, fonctionne, quoi, se, se fasse. Voilà comment en fait, on a obtenu par l'appui des élus la, la, la possibilité pour que la SAFER en fait, accepte, accepte ça. Parce qu'elles n'avaient plus que 3 hectares de terre. Ces 3 hectares n'étaient étaient pas facilement vendables. Donc le fait qu'elles n'aient pas de frais financiers là-dessus, elle a tout à fait accepté de nous revendre ça quand on aurait l'argent en voilà. compte.